Comment créer un utilisateur pour utiliser WordQ en français, en anglais ou en allemand Aller dans les options et choisir nouvel utilisateur. Suivant. Choisir ici la langue de prédiction souhaitée. Ici, on va faire avec l'allemand. Les trois options proposent une différence de quantité de mots. 30 000 mots vides et 300 mots. Moi, je mets toujours le plus grand. Ici, il faut bien contrôler d'avoir une langue allemande. Si je vais prendre Klaus ou Sarah, qui parlent allemand. Et pour terminer, je nomme le fichier avec le nom de la langue étudiée. Soit en français, soit en allemand, c'est égal de l'âge et ça dépend de l'âge de l'enfant. Je vois ici en haut que le fichier ouvert est celui qui correspond à la langue de prédiction.